C'est quoi ton métier Je suis conseiller de clientèle au sein de l'équipe Appel sortant. Euh, mon job est de planifier un maximum de rendez-vous afin d'alimenter les tournées de nos commerciaux sur l'ensemble du territoire. Et moi je suis également conseillère de clientèle, mais au sein de l'équipe Appel Entrant. Mon métier c'est de répondre aux appels de nos clients et de nos partenaires. Ton quotidien Alors, pour ma part, je réponds aux appels et aux mails de nos clients et de nos partenaires. Tous les jours, je jongle sur les différentes activités telles que les prestations, la prévoyance complémentaire, les contrats, l'aide en ligne, etc. Mon objectif est de répondre à toutes les demandes et de manière efficace, de manière à satisfaire nos interlocuteurs. Alors Mon quotidien, tout d'abord, je débute ma journée en prenant un petit café avec les collègues de mon, de mon service. Euh, ensuite, euh, l'objectif, c'est de décrocher toujours un maximum de rendez-vous en contactant nos clients pour les fidéliser, euh, nos prospects pour développer notre, notre portefeuille client dans nos différents cœurs de métier. Et ton parcours J'ai un BTS Négociation Relation Client effectué en alternance dans le domaine de l'assurance. De mon côté, j'ai, à l'obtention de mon DUT technique de commercialisation, j'ai poursuivi avec une licence professionnelle entrepreneuriat. Ce que tu préfères dans ton job Ce que je préfère dans mon job, c'est avant tout être le premier contact de nos prospects, de, de nos clients. Euh, et par-dessus tout, ce que j'aime, c'est surtout être force de persuasion et d'audace au quotidien. Moi, ce que je préfère, c'est être en relation avec le client et leur apporter des, des conseils et des solutions à leurs sollicitations. Quel métier souhaitais-tu faire quand tu étais petit Moi, je voulais être prof de maths. Et moi, prof de sport. Un conseil pour tes futurs collègues Ayez le sens du relationnel et une capacité d'écoute développée. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre.